Au-delà de la mode qui a actuellement sur l'entrepreneuriat web, la question est de savoir est-ce que c'est fait pour vous Est-ce que vous devriez vous lancer dans l'entrepreneuriat Parce qu'au final, c'est ni bien ni mauvais. Là, je suis à l'aéroport euh, à New York, euh, JFK, et il bah, y a des pilotes d'avion, il y a des gens qui s'occupent des toilettes, et on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que de salariés, on n'a pas besoin que d'entrepreneurs. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qui est bon pour vous. Je vous invite au webinaire du 29 octobre de mardi, du mardi de 18h à 19h30, on va s'occuper de cette question-là. Et si vous vous posez cette question depuis très longtemps, on va avoir la réponse. Vous allez repartir avec les idées claires et avec une décision à prendre. La décision est de savoir si, par exemple, on va voir trois choses en fait. On va voir, est-ce que les avantages surpassent les sacrifices que ça demande Ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Okay. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des sacrifices. Et moi, je ne vais pas euh, vous euh, vendre que le côté euh, magnifique de l'entrepreneuriat. On va voir ça. Puis, on va voir bah, quels sont vos objectifs de vie. Ce n'est pas une question qu'on se pose souvent. Mais en fait, en fonction de ce que vous voulez dans la vie, il y a des solutions qui vont s'adapter à ce que vous voulez. Peut-être que l'entrepreneuriat est fait pour vous et peut-être que le salariat est, est mieux pour vous. Et puis enfin, pour les personnes qui sont convaincues euh, par l'entrepreneuriat, bah, je, vous, je vous montrerai quand même euh, une méthode, une formule pour se lancer à son compte en prenant zéro risque. Okay si vous avez toujours un doute ou si vous êtes convaincu, ok, c'est vraiment ce que je veux faire, bah, je vais vous inviter à suivre la formule que je vous propose et à tester. Et à tester, pas juste en faisant un peu n'importe quoi, parce que je vais vous donner une formule que beaucoup de gens utilisent déjà, et à vous maintenant de décider. Mais sans la clarté qui entoure tout ce qui est l'entrepreneuriat web, bah c'est très confus. Et moi, c'est. Euh c'est cette mission que je veux apporter durant ce webinaire, d'enlever cette confusion. Donc, je vous invite à vous inscrire en bas de cette vidéo à mardi 29 octobre de 18h à 19h30. Hâte de discuter de tout ça avec vous et de réfléchir avec vous.